Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons retourner un petit peu dans les étoiles, mais pour s'éloigner de notre orbite à la différence de notre vidéo sur Galiléo. En début de mois est arrivée à bon port une sonde spatiale qui a pour objectif d'étudier plus précisément une des huit planètes du système solaire. Cette planète, qui est la plus grande de notre système, est en de nombreux points fort intéressante. Nous allons dans cette vidéo vous parler de la mission Juno et comment va-t-elle tenter d'étudier en détail la formation de Jupiter La mission Juno, une des plus grosses missions actuelles de la NASA, a effectué le lancement de sa sonde du même nom le 5 août 2011 de Cap Canaveral par une fusée américaine Atlas V551, un lanceur américain connu pour avoir déjà lancé la sonde New Horizon. L'objectif principal de cette mission est de mieux comprendre l'origine de la plus grosse planète du système solaire et de son atmosphère. Alors, je vais déjà commencer par faire une petite présentation de cette bonne grosse planète que vous connaissez au moins de nom. Jupiter est une planète géante gazeuse. Elle est en cinquième position par rapport à sa distance au soleil, derrière Mars et devant Saturne. Sa taille est de 71 492 km de rayon équatorial, soit un peu plus de 11 fois la Terre. Elle doit son nom à la mythologie romaine où elle prit le nom de dieu romain qui gouverne la terre et le ciel, connu aussi sous le nom de Zeus dans la mythologie grecque. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'aspect mythologique, je vous conseille très fortement de regarder les vidéos de Nota Bene sur le sujet, je vous mettrai le lien juste dans la description. Jupiter possède quelques caractéristiques intéressantes. Une immense tempête y est présente depuis plusieurs siècles. Cette grande tache rouge, estimée à 41 000 km de largeur en 1800, est en constante diminution. La sonde Voyager la mesure en 1980 à environ 23 000 km et actuellement elle serait d'environ 15 15.000 km seulement avec un rétrécissement estimé d'environ 1.000 km par an. Autre fait notable de Jupiter, sa vitesse de rotation. Jupiter fait un tour sur elle-même en un peu moins de 10 heures. Sachant qu'elle est 11 fois plus grande que la Terre, je vous laisse imaginer sa vitesse de rotation. Jupiter est la planète du système solaire possédant le plus grand nombre de satellites naturels après Saturne. Cette place de numéro 2 lui est attribuée grâce aux 64 satellites naturels, au minimum, qu'elle possède et dont certains sont connus pour leur forte activité volcanique comme Mio ou pour leur présence de glace comme Europe. Enfin, dernier point notable concernant Jupiter, c'est qu'elle est composée a priori de 99% d'hydrogène et d'hélium, respectivement des proportions de 82% d'hydrogène et 17% pour l'hélium. Le 1% restant lui est composé de méthane, d'éthane et tout autre élément chimique. Bien, voilà pour la petite présentation de notre géante gazeuse. Comme vous avez pu le constater, elle est quand même particulièrement intéressante. La planète, hein, pas la description. La mission Juno n'est pas la première mission à passer faire un petit salut à Jupiter. Avant elle, il y a eu les pionnaires 10 et 11, ou les Voyagers 1 et 2 dans les années 70, et qui ont pu passer relativement proche de la planète. Plus récemment, les ondes Cassini et New Horizons ont aussi pu aller la titiller un petit peu, l'une pour aller étudier Saturne, l'autre pour aller étudier Pluton. Une seule sonde a eu l'occasion depuis les années 95 à se placer en orbite de Jupiter. Cette sonde, Galileo, a fini par entrer dans l'atmosphère de Jupiter et a y être désintégrée en 2003, 14 ans après son lancement de notre planète. C'est cette sonde qui a mis à jour d'ailleurs la présence d'un océan de glace sous la surface des satellites Europe, Ganymède et Callisto. Il aura fallu presque 5 ans à la sonde de Juno pour atteindre son orbite autour de Jupiter. Le lanceur Atlas l'a en premier lieu placé sur une orbite elliptique dont l'apogée, c'est-à-dire le point le plus loin de son orbite, se situait au-delà de l'orbite de Mars comme vous pouvez le voir sur cette vidéo de la NASA. Elle a ensuite été ramenée vers la Terre pour une manœuvre d'assistance gravitationnelle qui l'a ensuite suffisamment accélérée pour qu'elle puisse finir sa route vers Jupiter où elle est arrivée la nuit du 5 juillet après un voyage de 2,7 milliards de kilomètres. Comme je vous disais en début de vidéo, l'objectif principal de la mission Juno est de mieux comprendre l'origine de Jupiter et de son atmosphère. À la différence de la mission Galileo qui avait pour objectif d'étudier le système Jovien dans son ensemble, Juno, elle, va s'intéresser exclusivement à la planète. Juno est aussi là pour comprendre l'évolution de Jupiter, et pour comprendre tout ça, la sonde va étudier son atmosphère donc, mais aussi sa température, ses mouvements internes, et sa composition ou sa proportion d'eau et d'oxygène présents. Une grande part de cette mission est aussi d'étudier la magnétosphère, c'est-à-dire un peu la carte magnétique modifiée par les vents solaires et qui sert de bouclier à ces derniers que peut posséder notre cher Jupiter. Comme vous pouvez le voir, la mission Juno n'est pas ce qu'on pourrait appeler une petite mission. Et qui des grosses missions dit gros équipements. La sonde possède en effet tout un arsenal d'instruments de mesure les plus modernes qui soient au moment de la conception. En premier lieu, un radiomètre à micro-ondes qui est prévu pour sonder l'atmosphère dans sa profondeur, un magnétomètre qui va mesurer le champ magnétique interne et externe de Jupiter, et un instrument de mesure de la gravité par onde radio qui va permettre de connaître un peu plus la structure interne de la planète. Enfin, les quelques instruments suivants sont dédiés à l'étude de la magnétosphère et des aurores polaires. Un spectromètre infrarouge, un spectromètre UV, un détecteur d'ondes de plasma et d'ondes radio, un instrument de détection de particules énergétiques ayant pour nom JEDI et un autre pour les particules thermiques. Vous l'aurez compris, cette mission est essentielle pour la compréhension de la formation de Jupiter, mais elle l'est aussi pour comprendre l'origine de notre système solaire en général. Les scientifiques estiment que cette planète a été la toute première planète de notre système à se former, reste maintenant à expliquer exactement comment. Et Juno est aussi là pour ajouter une brique à notre connaissance sur le sujet. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la sonde Juno, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur le sujet. Je vous invite très fortement à suivre le site de la NASA, toujours prompt à y insérer des belles photos de la sonde. J'en profite de cette fin de vidéo pour vous annoncer le lancement d'une nouvelle série de vidéos que je ferai en parallèle à celle-ci. Elles seront dans un format volontairement très courte. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous laisserai les découvrir par vous-même. Comme toujours, n'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et si ce n'est déjà fait, à vous abonner en cliquant sur le lien dans la vidéo. Vous pouvez comme toujours retrouver les dernières vidéos et me proposer des sujets en commentaire ou par mail. Merci à vous